Bonjour à tous Aujourd'hui, Alia, dis-nous à quoi nous allons jouer. Au berger Au... le... berger à quoi, Alors, à quoi consiste... Est-ce que tu connais un petit peu la règle du jeu du berger, ma Moi En fait, il faut bien faire l'idée. Et surtout ça me serait comme non, en enfin, fait, si on tombe sur euh, par exemple une prune, eh ben, on la ramasse. Et par exemple, si on tombe sur le corbeau, eh ben, on le caisse. Et si on tombe sur le mur, ben, on passe le tour. Alors, le but du jeu est de récolter un maximum de fruits et sans tomber sur le corbeau. Car plus. On tombera sur le corbeau, plus il faudra faire le puzzle. Si le puzzle est terminé avant d'avoir récolté tous les fruits, toute l'équipe a perdu. Et, et c'est voilà. ça et Si ça, nous avons récolté tous les, fruits. tous les fruits, nous compterons celle qui a récolté le plus de fruits et elle aura gagné. Voilà le but du jeu. Il faut récolter tous les fruits des arbres avant d'avoir fait le puzzle du corbeau. et on ouvre et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons le plateau. Attendez, -les, tout doucement. Nous avons le plateau que nous allons installer. Le petit Allez. C'est des balles Non, attends, attends, attends. attends. Du marché. Un petit panier pour aller faire les courses. Les fruits du marché. Pour aller récolter. Ouais, pour aller cuire les fruits du marché. Chacun va prendre son petit panier. Voilà un panier. Voilà. voilà. Un petit panier. Où on va récolter tous les fruits. Décassé les miens. Oui. Prends-le. Il, ah. il Le plateau pour faire le puzzle que nous, nous avons petit installé petit. au milieu. Et. Les morceaux de puzzle du corbeau. Il y en a encore plus. On va mettre dans la boîte pour le moment. Voilà. Merci. La règle du jeu que je viens de vous expliquer. Et la petite poche avec tous les fruits que nous allons installer sur les arbres, ainsi que le dé. Les filles, je vous demande d'installer. Tout doucement, on va installer les fruits sur les arbres. allez installer les fruits sur les arbres. Moi, je prends pour Nous avons une pomme en bois. Tous les fruits sont en bois. La poire, qui est de couleur jaune. La pomme, qui est de couleur Louis. De quelle couleur est la pomme bien la cerise alia de quelle oh. couleur est-elle oh, ma. Oui, Mais là tu t'étriques tout. Ah. Voilà. Allez. Ah. On installe les oh. La prune qui est de couleur. De Mais quelle je... couleur est-elle, Loubi, Mais... la prune ah, Elle hein? euh, oui. oh. est en gelée. Oui. Attends. Je pousse pas quand tu pousse pas la table Hop Voilà dans oh, l'eau Nage, nage, nage, nage, La nage, plus jeune commence comme... petit... bah, Ma chanté maîtresse, elle a chanté ça Elle a chanté ça maîtresse Elle est c'est chouette. Allez, c'est bon Et le dé avec les différentes couleurs Donc, si nous tombons sur le panier on choisit le fruit que l'on veut. Si nous tombons sur le vert, nous choisissons la pomme verte. Le rouge, les cerises rouges. Le bleu, les prunes. Ah ben non, ils disent que les prunes, c'est couleur bleue, chérie. Et le jaune, la poire. Et le corbeau, Et une, autre une autre. pièce du puzzle. Il y en a une des C'est comme... bon, les filles. Oui. Alors, Non, on va laisser au plus jeune, c'est-à-dire à, à l'oubli de commencer. Tiens, tu lances ton dé. Essaye de lancer, pas ici sur le plateau, mais sur le côté. Allez, lance ton D. Alors, tu as... vas... y laisse-la prendre. Laisse-la prendre et la mettre dans son petit panier. Oh, merde. Oh, Alors, après, maman, attention, j'aimerais tomber. Sur du oh, mince. Non, attends pas je vais ramasser. Plus. Oh, corbeau. Oh là là là là, là. Ah, là là. Oh là là, oui. Là, ouais. ça, pas. Enfin. Mais, enfin. ça oui. va pas. Mais Alexia, cette table bouge. Elle bouge beaucoup la table. On la met là. Allez, pour le moment, laisse-le comme ça. Avec, au fur et à mesure, donc, on aura les pièces, on pourra retrouver comment on va le peser Vas-y, attends. Il faut pas que nous remplissions le puzzle. Hein? Euh, mais, non, non, non. mais là Mais là, n'importe où pour le moment. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, donc c'est un peu.. Ah oh, ouais, d'un côté maman, ouais <rire> <rire> yeah. Allez yes. mm. Ah maman Oh maman mm. Elle a oh, voilà. que du corbeau <rire> voilà. Moi j'ai des petites souris. Attention Loubi, hein, elle ne nous fait pas un corbeau hein. Si. Alors le panier tu choisis le fruit que tu veux, c'est toi qui décide. Ah, voilà je... les cerises. Les cerises. Je... Mmh. Jaune. Ah, mmh. Mmh, une petite poire jaune. Je vais me régaler. vert. Qu'est-ce que c'est le vert C'est une... Qu -ce ouais. quoi ça Voilà. Ah bien, tu as beaucoup les produits là. Oh le Maman, elle est abonnée pas C'est pas grave pour le moment. Laisse tout comme ça. Non, non, mais je laisse tout comme ça. On fera. Ça. Voilà cerise. Une cerise. Moi je les toutes douces cerises. Vous aimez beaucoup les cerises, hein filles. Jaune, moi j'aime beaucoup les poires. Deuxième poire. Ce soir, je vais manger que des poires. Ah. Ah. Mais c'est pas grave, bon, fille. Ah. Euh, les filles, euh, alerte, alerte. Hein. Là, euh, ça va plus du tout. Hein. Non. Alia, si tu veux commencer à essayer de nous faire le puzzle, parce qu'Alia aime beaucoup les puzzles. Verte. À mon tour, à mon tour. Moi, tu crois que petit ça va? Panier? Mmh. Ah, rouge. Vas-y. Tu crois que ça va fais essaye, hein Ça va un. Euh, un. Ouais. Chouille. Oula. Oula. Oula. Rouge. Oh, des deux. une rouge c'est une c'est ah. une allez à toi j'aime beaucoup les cerises il y en a deux cerises il n'y a plus deux cerises allez, un ouais. tu en manges. Bah, le Bah, il en manque un, encore, moi j'en ai plus de souris Peut-être qu'avec d'autres parties de puzzle, ça sera plus simple pour toi Regardez, il y en a Mais laisse-le On a un petit peu Après nous le non, non Allez, Non, attends Bah prends le puzzle, essaie de le faire de ton côté pour le moment pas envie de le faire. Tiens, t'en as pris un déjà Remets les pommes comme elles étaient. Bon, bah, là, je vais le... on va essayer de trouver. On va, on va le trouver, de toute Allez, de à Non ah. un ça de... ah. Mina... Nous de... n'avons plus de cerises dans l'arbre. Ah. Vert. Attends, on a d'autres fruits. Hein. On n'a pas gagné. Hein. Oh, le euh. Ah, ben, bah, ah. Oh, non. Oh, non, non, non, non. Il y a plus de corbeaux les filles on a perdu 1 hein. ah. Non envie. non euh, ben, C'est à, tellement... toi, à toi ah. Euh, il y a, il y en a <rire> Ah bon merci Je t'en ah. ah. fais oh, perdu <rire> Mais ben bah, bah, nous avons perdu Voilà nous savons euh, <rire> rempli tout le puzzle Donc nous avons perdu Alia tu essaies de nous faire le puzzle Est-ce que tu veux le modèle Peut-être qu'avec le modèle ça serait plus simple pour toi mm -hmm. Voilà Je te montre le modèle du puzzle peut-être Ça serait plus simple Je sais pas faire trop les puzzles Oh sais si c'est super bien Ben non on a perdu <rire> on, a, on a rempli On a fait tout le puzzle on a perdu le corbeau, lui, il a mangé tout le reste des fruits. Bah ben voilà. Bah oh, voilà. Et ben moi moi vais manger des fruits. Allez, on y va. Non, non, non, non, non, non, non, non, Ne non, non, non, non, non, Moi je non, non, non, non, Je non, non, des pommes, des poires et des souris <rire> Non, Alia hein. Tu veux que je t'aide mmh. Il n'est pas facile. Hein. Alors, attends. Ah, peut-être peut que ça va comme ça, ça. Non, regarde. On va faire comme ça. Tu mets ça. Alors, attends. Faut, faut faire en fait comme sur le. Voilà. Comme ça. Je mmh, rembourse. Attends. Ça va. Attends, mmh, mmh, mmh, mmh. La attends laisse-moi faire. Donne-moi ah. la pomme là-bas. Donne-moi la pomme que tu as là. La pomme. Trop bas. C'est trop bon. Trop bon. Ah. Ça, tac, tac, tac. Alors. Tac. Ah. Moi ah. je pense. Euh, ah. Il en manque un. Hein. Il ah. m'en manque. Attends. Ça. Voilà. Ah. Après. Je supposerai que c'est comme ça. Oh. Ensuite, comme ça. Oh. Là, je crois que je bon Ah, attends. La poire elle est là. Comme ça. Et voilà, ma chérie. Ah mais on a perdu. Ah ouais Et attends allez, Attends, ouais. la pétale bleue et, bleu. et n'oubliez pas de nous laisser la prochaine et merci bonne. à tous à bientôt euh,